En entreprise, euh, il est important pour un candidat, euh, et c'est un vrai atout pour lui surtout, de maîtriser la création de vidéos. Que ce soit pour de la communication interne ou pour diffuser sur les réseaux sociaux de son entreprise, euh, il est recherché aujourd'hui chez les candidats de savoir maîtriser ces outils de la vidéo. Que ce soit dans les secteurs de la communication, mais pas que dans le cadre du cours d'initiation à la prise de vue et montage à l'ISCPA, euh, nous apprenons aux étudiants à créer des vidéos. Très simplement en utilisant des outils qu'ils ont à disposition tous, qui est un smartphone, ils savent tourner avec un smartphone, monter avec un smartphone, mais pas que. On leur apprend évidemment à travailler avec des outils professionnels, logiciels professionnels et caméras professionnelles. L'intérêt pour ces étudiants à la sortie de ces cours, ils sont capables et autonomes de créer une vidéo, que ce soit dans le cadre de leur alternance en entreprise, dans le cadre de leur stage, ou à l'issue de la formation ISCPA.